pour la défense de la banque française. Euh, il est vrai, le président vient de le dire tantôt, euh, je suis le représentant du Sénégal dans cette localité qui parle de Sénég du Sénégal, parle de l'épouse de la saint le premier président de la République et euh, un des pères fondateurs de la francophonie, avec Bourguiba et tant d'autres, pour vous dire... Euh, euh, l'esprit de la francophonie, ce n'était pas uniquement euh, la promotion euh, de, la, de, la, de, de la langue et des valeurs fran euh, françaises, mais aussi c'était un espace de rencontre. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que euh, Senghor et Bourguébar ont pensé mettre en place euh, un espace de dialogue. D'ailleurs, Senghor disait que le e siècle ça sera le siècle du donner et du recevoir. Donc, euh, je pense que c'est l'esprit même de la francophonie et il est vrai que depuis un certain temps au delà des valeurs culturelles euh, l'espace euh, francophone qui aujourd'hui plus de 400 millions de locuteurs fait qu'il y a un contenu maintenant c'est devenu un marché donc, une dimension économique et il y a même une dimension développement durable hein, l'année dernière le QCL il euh, y, y a aussi euh, donc des francophones qui sont euh, euh, réunis pour pouvoir défendre la diversité euh, la consommation de la nature pour vous dire que la francophonie n'est pas que culturelle, n'est pas que économique, donc c'est de tout ça, c'est multidimensionnel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous au Sénégal, la langue officielle c'est le français. Et je pense qu'on a eu pas mal d'écrivains, donc le Sénégal aussi est un pays d'écriture. Je pense que ça s'est traduit par le prix Goncourt avec Bougan Donc vous dire que vraiment c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette relation particulière avec la langue française. La peinture de Alain Dirard en personne. Voilà. Et puis ah oui. bon, bah, on se connaît bien, voilà, non, ça fait alors, un moment qu'on se suit. Et voilà. Et donc, de Cannes, bien sûr. Se peinture hypnotique parce qu'en temps normal, elle, surprise. on vous révélera quoi Et elle est passé à The Voice. Je m'appelle Talima. Il y a très longtemps, j'ai fait The Voice Kids, et je me présente devant vous aujourd'hui pour en chanter deux chansons. Et je voudrais donc remercier la Maison de la Francophonie et aussi l'œuvre de Cannes de m'avoir permis de venir ici et aussi une petite spéciale dédicace au consuls du Sénégal. Et je vais donc chanter deux chansons d'un artiste sénégalais qui se nomme Ismaël Law, qui écrit souvent en français et aussi en sénégalais. Donc je vous laisse profiter. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique, même si le ciel Mani jamu aprika morsi mudha tangi Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et que ça part des parents. choses qui surprennent, elles brisent les hommes, en enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi Maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Tout going vais. Est-ce que tu reine Un bon roi vaincu sans elle. Elle est partie comme son balade. voisins tous les deux, dans le Vaucluse. Moi j'habite Culpuron, et toi tu habites à, à la Tordègue, ben voilà. On, eh ben on a fait connaissance ici avec son papa, bravo, Et on va se revoir, hein, très bientôt. On l'a très très fort, une voix sublime. Merci, à bientôt. Ah oui, je vous laisse prendre une photo et donc euh, s'il si, euh, y a une fête de la francophonie qui s'organise à Marseille c'est tout un devoir pour moi d'être avec vous, non seulement vous encourager mais vous dire aussi c'est ça l'esprit le, du Sénégal l'esprit de la teranga et d'ailleurs Senghor disait que le mot teranga c'est un mot polysémique ça veut dire beaucoup de choses, l'hospitalité, l'accueil l'ouverture et c'est dans ce cadre là que nous sommes venus partager avec vous et dire que notre avenir dépend de notre capacité à avoir ces ouvertures Malheureusement, nous sommes dans un tournant historique. Il y a des repli sur soi, il y a des problèmes communautaires, mais je pense que notre chance, c'est surtout qu'on puisse créer des espaces multiculturels. Euh, euh, et d'ailleurs, Singol l'a beaucoup écrit le brassage culturel, donc l'interculturalité, je pense que c'est la vraie même de l'humanité. Et pour finir, vous dire que vraiment, je tenais à être là, vous encourager, vous féliciter et remercier également la mairie donc, de cette belle collaboration avec euh, le corps consulaire, mais au-delà de ça aussi avec l'ensemble des services, remercier le président et dire, pour finir avec ces mots-là, donc, le Fuentes qui disait que nous ne sommes venus au monde que pour se connaître, la terre nous est donnée pour un temps, vivons ensemble et vivons en plus. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le Consul. Vraiment, voyez que c'est du partage, comme on disait tout à l'heure, des valeurs communes.